Comment calculer la distance parcourue par un son Certaines voitures peuvent détecter les obstacles lorsque la marche arrière est active pour aider le conducteur à se garer. Pour cela, l'ordinateur de bord du véhicule doit savoir à quelle distance de la voiture se trouvent les différents obstacles. Ces véhicules sont généralement équipés de capteurs, émetteurs récepteurs à ultrasons permettant de déterminer ces distances. Un signal sonore sous forme de bip plus ou moins rapproché renseigne le conducteur sur la distance à l'obstacle. Lorsque la distance minimale est atteinte, le signal sonore est continu. Regardons comment cela fonctionne. Pour détecter un obstacle, 1. L'ordinateur de bord de la voiture envoie un signal électrique au capteur. 2. Le capteur transforme ce signal électrique en signal ultrasonore qui les met dans une zone définie. 3. Le signal ultrasonore se réfléchit sur un obstacle et revient vers le capteur qui convertit le signal réfléchi en signal électrique. 4. Le capteur retransmet ce signal électrique à l'ordinateur qui calcule le temps écoulé entre l'émission et la réception du signal et détermine la distance qui sépare le véhicule de l'obstacle. L'ordinateur calcule donc la distance parcourue par le signal ultrasonore à partir de la durée d'émission-réception de ce signal. La vitesse V du son dans l'air est de 340 mètres par seconde. La distance D parcourue par le signal ultrasonore est égale à la vitesse de propagation V de ce signal multipliée par la durée d'émission-réception T du signal, ou encore D égale V fois T. Supposons que cette durée est de 2 millisecondes, soit 0,002 secondes. Alors, la distance parcourue par le signal ultrasonore sera de 340 fois 0,002, soit 0,68 m, ou 68 cm. Attention, la distance entre les véhicules correspond à la moitié de la distance parcourue par le signal ultrasonore, soit en effet, le signal ultrasonore parcourt un aller-retour entre les véhicules. On modélise la transmission des informations par une chaîne de transmission dans laquelle apparaissent les types de signaux et les convertisseurs, tels que les capteurs, par exemple. Dans notre exemple, voici cette chaîne de transmission. L'ordinateur envoie un signal électrique au capteur qui le convertissent en signal ultrasonore. Ce signal se réfléchit sur un obstacle et va être reçu par les capteurs qui vont le reconvertir en signal électrique que l'ordinateur pourra analyser.